Salut Youtube, c'est une alerte à la masterclass On vient de découvrir la nouvelle classe Celle qui va remplacer la PPSH C'est pas une joke. on te met la, la classe en description Et en fin de vidéo évidemment Pense à liker, commenter Je te fais des bisous, peace Bon chien, bon chien. Allez go on y va Il y avait un mec caché dans les, dans les buissons tout à l'heure Allez go Ok, cool euh, Il manque 800$ dollars les gars Ah les mecs, je vous ai dit que j'allais vous la gagner celle-là On va la gagner C'était un peu... Euh... Déjà, la deuxième balle de car, elle aurait dû le tuer. Allez, go. C'est parti. Là, on est parti pour le charbon, les gars. Il voulait juste euh, me voler l'argent du mec qu'il avait tué Quel égoïste Quel égoïste les gars La 20 kill qui va tomber Ah mais là je viens de me faire enculer en boucle Par trois par personnes en solo Maintenant qu'ils sont tout seuls on va voir s'ils m'enculent toujours autant les mecs PPSH en feu Pour le moment ça se passe plutôt bien euh, Elle fait ses preuves euh, la petite arme Dans tous les cas il faut que je la, il faut que je la up au, au level max J'ai l'impression que ce qui m'a servi là euh, Le cuisinier C'était pas mauvais On vous donnera la recette euh, dans le chat Parce que là j'étais pas très bon Hop, il m'a servi un petit truc. Un remontant. Mais. Il y a que toi pour te sortir d'un truc pareil. Un cancel slide sur le côté gauche. Un joli mouvement. Bam, c'est réglé. Est-ce qu'il est sur le silo, le mec, tu penses Quoi Attends, sachant que je viens de le crack, j'ai touché qui, là Toi que j'avais touché Bon au moins c'est bien de le savoir tu vois Elle fait mal Elle est cool hein, ma petite CX-9 hein Elle est cool je, je, je suis très content les gars Parce qu'on a galéré pendant une heure à la faire Elle manque juste un peu de mobilité C'est vrai qu'elle est un peu lourde mais ça va tu vois Ok apparemment il y a un mec juste là Qui a envie de se la prendre Est-ce qu'il est rentré dans cette maison Ou est-ce qu'il est parti dans l'autre C'est pour ça qu'il faut toujours cogner la voiture museau contre bateau. Y Y'a un sniper qui vient de me tirer dessus Là il doit être juste là les gars Là le but c'est rentrer de la game les gars C'est arrêter de jouer à touche pipi et euh, on rentre une vraie partie Putain c'est un fantôme T'es en feu frérot non T'es pas en feu Attends t'es bouge pas Je vais te faire une coupe de cheveux Hop là Ça c'est ma spéciale Si je lui fais un dégradé saignant les gars Saignant Ah t'es vegan tu t'évanouis avec ce dégradé là 10 sur 10 pour la coupe bien hein. bitch oh, yeah. i man uh, how is he on route? <laughs> <laughs> easy, easy, easy. Qu'est-ce qui t'a mis dans le verre On veut le secret Putain vous voulez le secret de ce que Cyril m'a mis dans le verre Ça doit être un truc qui booste façon cheval les gars C'est quoi son délire Donc là il m'a tiré dessus. Harry Harry Potter C'est incroyable. T'es encore là T'attendais que je revienne à ma voiture Je suis grave content de t'avoir tué parce que vraiment tu méritais pas de continuer la game. Tu me tiens ça, frérot? Oh là là, Nemox TTV. Merci pour les euh, 10 sub gifts, mec. Merci beaucoup. Pas une grenade. A avoir mis un coup de crosse et un chargeur dans le dos les gars. Faut exécuter, c'est la règle. C'est la suite logique de tous ces événements violents. Bon, je suis à 20 kills, il reste 19 personnes. On est bien. Ok. Alors avant de prendre la prime, j'ai un mec à buter là. Et un mec à buter dans la prochaine maison aussi. Ah non, deux autres mecs à buter là-bas au fond. C'est pas tous les jours qu'on a deux mecs à fumer là-bas. Vous pensez que je peux faire les deux Ouvrir la porte et coller la termite Okay. Je dératise les gars Cha Chaque élimination est plutôt propre je, je prends vraiment mon temps Ouais concentré Un peu concentré Bon Et trois fois rien J'ai quand même fait pas mal de lobby euh, Vous méritez une victoire Vous êtes euh, vous êtes l'élite de Twitch Si vous êtes là On n'est pas chez, euh, chez Bernadette euh, qui est en train de vendre son saucisson là Même si Bernadette je suis sûr qu'elle a fait un très bon saucif là Mais je veux dire Est-ce que vous lui... Oui, je, oui, je t'ai vu. Euh... Quoi et Tu vas où Bah nickel. Voilà, t'as bien vu, j'étais agressif. Euh, le caillou, tu, tu fais un rebond correct Merci. Tiens-moi ça, frérot, juste, tu me la tiens 2-3 secondes. Hop. Oh, merci. Oh, il est coin, coin, coin toi-même Oh, si y a un canard parmi nous deux, c'est bien toi, fils de pute. Hein. Frérot, euh, on m'avait jamais insulté de canard. Hein. Ouais, je vous avoue que je l'ai un peu pris à cœur. Je l'ai peut-être mal pris ou mal vécu, mais... En tous les cas, ça personnellement, ça me sent justifié, tu vois. Euh, Toi-même euh, Je suis en train de tirer... En fait, là, je suis en train de faire tout le bord de... Là, je slay la game, les gars. Je, je, je cours absolument partout. Aucun de mes moves n'est vraiment safe ou quoi. C'est là j'ai envie de frag. Incroyable. Le fait de faire péter le C4 l'a... Dé... Euh, débordélisé Vous voyez ce que je veux dire ou pas Ok J'ai 24 kills Si je tue les 6 derniers J'ai une 30 La zone vient de pop Opposé de moi Ça va avancer plutôt vite on va, on va faire au plus rapide Une bonne nouvelle Que tu fasses plaisir Avec une nouvelle arme oui, Mais mine oui, de rien oui. Mais ouais je... On est obligé de tu vois, passer par la phase Où on se fait un peu chier à trouver une nouvelle arme et tout Parce que mais au final Je vais me régaler avec Pendant X temps en suivant Tu vois Là, on sait que pendant au moins une semaine, dix jours, je suis, je suis tranquille avec cette méta. Alors là, quand on arrive dans une zone comme ça, les gars, où il y a eu beaucoup de bâtiments et tout, la logique veut que tous ces bâtiments vont aller sur le bord de zone là-bas, tu vois. Et donc moi, j'ai que quelques bâtiments et tout, j'ai juste à me poser en mode head glitch et attendre que ça arrive. Si quelqu'un n'est pas déjà placé, évidemment, il va me tirer dans le dos. Là, j'attends que ça arrive et tout. Et logiquement, c'est de ce côté qu'il y aura le moins de monde, donc de ce côté que j'ai le plus de chances de gagner, tu vois. C'est euh, stratégiquement le plus intéressant. Là, là, je suis en power pose ici. J'ai une visu forte sur ce qu'il y en bas. J'ai une visu forte en me glitchant comme ça. Il faut juste que je clear cet endroit-là ainsi que tout le bac Donc dans ce cas-là... Et là, en fait, c'est un moment chiant, tu vois. On va... On, on doit clear le truc. On doit attendre que le gaz arrive. Ça sert à rien, je suis déjà à 24 kills, ça sert à rien de, de mourir pour en avoir euh, un ou un de plus. La 30, je l'aurai pas. Donc euh, là, tu prends ton temps. Tu regardes, tu prends, tu prends les infos. Et surtout, en restant toujours en mouvement, tu prends les infos. Genre, tu t'appuies tu pas un truc à la con. Euh... Comme si tu voulais branler un, un putain d'arbre. Genre, on n'est pas ce genre de personne. Ok donc La vision de jeu était bonne Vu que personne n'arrive avec le gaz Là et on a absolument tout clear Hop je clear tout à 200% Ok Je suis safe C'est exactement ce que je vous ai dit Vu qu'il y avait beaucoup de bâtiments là Ils doivent tout être là tu vois Là je suis quasiment certain tu vois qu'il y en a un on va... et... Mais, euh... <rire> Hop là Voilà donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté mmh, Alors, il faut réfléchir On va passer de l'autre côté Lui il est horrible C'est j'espère Pourquoi est-ce que mon En fait là en faisant ça Je mise sur le fait que il va se faire tirer dessus Il va arrêter de prendre la ligne Si c'est bien le cas je vais pouvoir avancer Le masque pète au bout d'un moment c'est logique on avance tranquillement. Je garde la hauteur. C'est très important de garder la hauteur. Il y a sûrement quelqu'un qui est caché comme un petit rat qui avance. La, lo la logique voudrait qu'il soit collé en dessous de moi. Et qu'il y en ait un sur le bateau. C'est logiquement les positions des deux derniers. Ok. J'avais raison sur un. Donc logiquement, si celui du bas a rejoint là le bateau, les deux, les deux sont quasiment côte à côte. Hop, pas besoin de trop descendre. On va... On va juste attendre comme ça. Tranquille. Pour le moment, le tuto, ça va Je l'explique bien, il se passe bien et tout Quel tuto, fin de game En fait, ça aide à temporiser et à gagner des places. Imagine vous êtes bloqué à faire que des top 5, des top 10, euh, des trucs à la con. Mais ça, ça vous aide à faire un meilleur top. Alors, je suis resté sur cette hauteur, les gars, pour, au cas où, tu vois, si... Euh... Si ça repopé en haut Alors là on voit bien qu'à gauche c'est tranquille Ce qui va se passer c'est qu'il y en a un qui se cache dans le, dans le bateau Le mec qui a déjà fait sa rotation la zone d'avant Il va pas vouloir rester en dessous Il va sûrement vouloir monter lui aussi Donc les deux derniers vont se fight entre eux Et moi j'aurai plus qu'à tuer le dernier Et ça fera une 25 kills Pour la position je suis pas super super ici Là je suis déjà un peu mieux on va attendre. Ils vont bientôt se jouer entre eux, je pense. S'ils se jouent pas là, ils vont se jouer la prochaine zone. Je suis, je suis stratégiquement obligé de faire moins 1v1 final. Euh, parce que je suis en extérieur. Et si lui il saute, soit moi je le vois sauter, soit l'autre il le voit. Prochaine zone. Ok. Alors, là il y a un petit risque. En passant par la gauche, il y a un petit risque. Quel est-il De tomber sur lui, tu vois. Il s'est roquette sa grand-mère! Et on peut pas slider dans l'eau! J'ai pas réussi! Il s'est roquette la gueule, je crois! Regardez! Je le para, je passe! Ah! Dommage! Ah, c'est. Euh, de plus avoir de masque et le fait que l'autre soit caché à l'intérieur! Bah, c'est pas grave! Au moins, vous avez compris l'idée! j'espère que la game elle vous a plu, les gars! Ciao! C'était un gameplay man. <rire> Thank you, euh, donc. La méta de mon bordel, c'est ça les modos. Si vous voulez prendre votre meilleur screenshot...